Bonjour, c'est Jean-Luc Henry de Révolution Fermentation. J'avais envie de manger une soupe au miso ce midi. Et donc, je me suis dit, on va faire une vidéo et je vais vous montrer un petit peu comment, comment je fais. Euh, les soupes au miso, c'est vraiment super simple pour transformer ça en, en soupe-repas ou alors pour agrémenter une soupe normale. Là, cette fois-ci, ce sera vraiment une soupe-repas. Donc, j'ai une grosse cuillère à soupe de miso et j'ai pris des, des champignons non cuits, un petit peu d'oignon, du persil, de l'échalote. Là, c'est de la choucroute qu'on a fait il y a une semaine ou deux un peu de carotte, de la lime, et là c'est des champignons et des oignons déjà revenus et on va mélanger tout ça, ça va vraiment être super bon. Puis il y a aussi de la feuille de nori, j'avais ça comme algue. et ensemble ça va vraiment bien. Et j'ai de l'eau chaude qui n'est pas bouillante mais proche en tout cas peut-être à 80 degrés, en gros vous faites bouillir et puis vous attendez quelques minutes. L'idée de base c'est qu'on n'a pas envie d'ébouillanter notre miso parce que est vivant quand même à l'intérieur donc on a envie de le diluer mais euh, on a envie que ça, ça soit encore euh, aussi nourrissant que possible et euh, ça sert à rien de les bouillanter vraiment donc voilà je vais ajouter tous les ingrédients et vous allez voir Ça, ça prend à peu près 5 minutes à préparer. C'est vraiment extrêmement simple à faire. Vous pouvez vraiment mettre les ingrédients que vous voulez. Moi, mais les ingrédients, vous avez vu, j'ai mis très peu d'oignons parce que l'oignon cru, c'est quand même fort. Euh, mais euh, vous pouvez vraiment mixer. J'ai mis de la choucroute, mais j'aurais pu mettre du kimchi. J'aurais pu mettre un petit peu de salsa à l'intérieur. Le miso apporte une bonne base euh, qui, est, qui est protéinée quand même et très, très digeste. Euh, c'est euh, vraiment bon. Et aussi bon pour le goût que pour la santé, ça remplit bien, c'est vraiment le fun à faire. Et ça diversifie aussi les usages de ce qu'on peut faire avec des fermentations. C'est pas juste en salade, mais une soupe repas, c'est vraiment le fun. Bonne fermentation, bon appétit